c'est Cycleros, j'espère que vous allez tous la forme, moi ça va, hein là je suis assez matinal, hein je vais vous donner voilà, aujourd'hui je vais vous parler d'une nouvelle version de la MT-07 donc euh, 2023 avec le slogan Finder Darkness qui est là pour contrer uniquement euh, la nouvelle Hornet trouve, ni plus ni moins, je veux dire, euh, on sent que ça a été sorti à la va vite il n'y a rien de grosse innovation, il y a juste un écran TFT des modes moteur, un shifter en option, attention pas de série contrairement à la, à la Hornet, c'est ça que là que tout se joue c'est en option à ah, quoi que non non non non non je crois que le le le le si est en option c'est sur la redone redone pour moi donc bon, bon enfin là aussi il est en option et en tout et pour tout alors je vais vous donner mon point de vue direct je vais pas vous laisser languir sur cette news euh, c'est du c'est de la custom euh, rapide c'est vraiment c'est bâclé quoi il n'y a rien de il a rien de beau le l'avant est toujours aussi dégueulasse euh, c'est toujours sur la même base hein. Ils sont... Rien du tout changé. Et l'écran TFT, on dirait, euh, comment dirais-je, comme si un jeune ou une personne avait, avait voulu customiser sa, sa MT07, qui était allé sur le site Express ou niche, et s'est acheté un écran TFT, il l'a installé. Voilà. C'est aussi un que ça. L'écran TFT, il est surdimensionné, il est cubique, vraiment carré, comme, pas plus rectangulaire, très grand. Il ne, pas du tout la forme de la ligne de la moto, contrairement par exemple au mien. Euh, le guidon du coup et ça fait une espèce d'effet de vide au-dessus, euh, ça fait très bizarre. Euh... C'est pas terrible du tout. Ça, c est, c est... La ligne est complètement cassée, euh, l'écran il est surdimensionné. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis un écran petit de MT09. Euh, là ils ont mis une espèce de gros écran FT. Ça fait vraiment bizarre. C'est un choix qui est très disputable, très bizarre. Regardez le mien le du euh, ça épouse mieux le, le bidon c'est mieux. Là, ils ont une espèce de grosse tablette, on dirait presque une, une tablette, voilà, carrément, littéralement. Je comprends pas trop leur, leur, leur délire. Euh, non, il n'y a rien de vraiment spectaculaire, il n'y a rien de vraiment. Euh, on dirais-je Non, il n'y a rien d'innovant, ça a été sorti vraiment à la, à la, à la Rapidos contrer voilà la Hornet. disant qu'ils savaient que la Hornet devait sortir mais quand ils ont vu qu'elle avait beaucoup, beaucoup d'options comme ça qu'elle avait le, beaucoup de choses à proposer euh, même si la Hornet je l'aime pas au niveau design mais j'irai elle a beaucoup plus de choses à proposer ils se sentent dit merde il va falloir qu'on se mette au même niveau sinon on va, per on va perdre notre, notre leadership euh, avec des ventes de mid size de mid size de 700 cm 3 donc ils sont vite sorti ça donc euh, franchement pour moi hein, c'est mon avis parce que c'est moi entre une MT-07, nouvelle version et la Hornet, si j'étais un jeune, si j'étais un ado je dirais, et que je devais euh, m'acheter par exemple une moto là, euh, style euh, comment -je, futuriste comme ça, j'irais directement voir la Hornet. C'est aussi simple que ça. Voilà. Je peux vous le dire tout de suite. Autant la MT-07, jusqu'à présent, elle a gardé son leadership parce qu'il n'y avait pas de concurrence réelle. C'est aussi simple que ça, dans cette cylindrée. Euh, la moto et le moteur c'est vrai qu'elle était fiable hein. euh, même s'il y avait un petit problème de guidonnage à haute vitesse au niveau de la MT07, ils ont corrigé complètement ça avec les nouvelles versions mais ils n'avaient pas vraiment de, de, de, de, de concurrence la mienne n'étant pas vraiment euh, dans une concurrence euh, directe je vais vous dire pourquoi euh, parce qu'elle a un style néo-rétro assez tranché et l'autre, elle a un style, tranché, a un style euh, comment futuriste de plus, la mienne, c'est un 4 cylindres, l'autre, c'est un cylindres. Donc, ça faut ça... Okay, en soit, voilà. Donc, c'est pour ça qu'elle n'avait pas de concurrence réelle. Donc, du coup, euh, maintenant qu'elle a une concurrence réelle de même cylindrée, de même version, de même euh, style, euh, c'est sûr qu'entre entre une MT-07, ce, ce nouveau format, ce nouveau modèle et la, et la Hornet, il n'y a pas. C'est la Ronette qui, qui là-bas au oh, oh, la main. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, euh, là par contre, Yamaha pour moi, pour moi, Yamaha fait une grosse erreur, grosse erreur stratégique. Là. Ils ont jamais ils, ils auraient dû bosser la chose. et dire voilà, on va sortir une nouvelle, vraiment nouvelle version de la MT07 pour contrer la la, la Ronette. Là, ils ont rien fait du tout. Là, ils ont sorti de la merde. C'est exactement la même, la, la même MT07, mais avec un, un écran. Euh, mais tu dirais l'autre aussi, il a un écran TFT, la Hornet. Mais sauf qu'elle a. Il est petit, il épouse bien la forme de la moto, il y a le saut de vent qui recouvre comme la mienne bien le, le compteur, c'est propre, c'est net. Moi ce que j'aimais pas dans la Hornet, c'est parce qu'il l'appelle Hornet. C'est ça que j'aimais pas, que j'ai détesté. Quand tu appelles Hornet, tu sors une moto 4 cylindres, euh, euh, néo rétro ou rétro, vraiment une vraie Hornet. Là c'est pas une Hornet. C'est ça que j'aimais pas. Mais si tu sors le mot Hornet, elle est, elle, est, elle est sympathique, elle est bien comme moto, c'est une belle petite moto, c'est vraiment même, même, même une moyenne moto, c'est un, mo un gros moteur quand même, 750 cm, donc c'est une bonne moto, elle est vraiment bien, et pour un jeune, pour un permis à deux, elle est vraiment excellente, et par rapport à une MT 07, elle te l'a vivante. parce que niveau finition, niveau qualité d'assemblage, et niveau coupe et ligne, la Hornet, est de la bouffe totale, la, la, la Yamaha, à moins d'être un fanboy total de la marque Yamaha, et d'être aveugle, et à tendance hypocrite, c'est facile à voir, euh, là il y, y, y a les mêmes options, il euh, n'y a rien qui, qui, qui différencie l'une de l'autre, mise à part que l'une elle est très moche, et elle, est, elle va en plus en s'enlaidissant de plus en plus, avec cet écran TFT, mais donc, qui ne ressemble à rien, qui est disproportionné, qui, qui n'épouse pas du tout la forme, on dirait que ça a été, c'est même pas dire, on voit que ça a été mis à la rapidos, comme ça, ils ont foutu un écran TFT, t'en veux un, t'en main. et d'un côté t'as une moto qui est quand même bien finie, bien faite, euh, Bien construite c'est c'est du, du honda comment dire euh, il laisse pas les choses au hasard donc voilà euh, moi si je devais conseiller ça à un jeune permis ou, une, ou même pas ben, je jeune permis parce qu'elles sont aussi euh, débridables ou une personne qui voudrait une moto assez futuriste comme ça c'est la hornet c'est la hornet ah oui non, non complètement si tu veux une moto vraiment une vraie concurrence maintenant à la philosophie de tu à, la, à la, 07, as la hornet mais la hornet vraiment elle a, elle a cette plus-value euh, aussi bien esthétique que qualitatif que, que la Yamaha n'a pas c'est vrai que moi je vais me prendre une, une, une Yamaha Ténéré 700 en plus de la mienne hein, parce que j'adore faire du off-road tout en gardant la mienne mais, mais, mais, mais malgré que j'adore la Yamaha Ténéré 700 c'est une, une qui est vraiment bien elle n'arrive pas à la cheville niveau qualité niveau finition par exemple d'une Africa Twin je ne suis pas hypocrite et, et malhonnête pour, pour, pour dire le contraire Yamaha ce sont des bons moteurs ont des bons moteurs, extrêmement fiables et puissants, par contre niveau qualité et finition des motos, c'est pas, pas tip top hein. Yamaha, j'ai eu des Yamaha, j'ai eu des motocross et tout, quand tu prends par exemple KTM et tu prends Yamaha, j'ai eu une 250 SX et tu prends une 250 YZ, 250 250 6 elle a une finition, une qualité d'assemblage et tout, que la Yamaha n'a pas, les Yamaha leur force et leur moteur, ils ont un très très bon moteur, fiable et puissant, comme on Mais il mais le reste, c'est bah tip top. et là quand vous voyez cette MT-07, vu la tronche qui est là, et vu la qualité des matériaux et tout euh, tu vas avoir une armée, tu vraiment du plus plus plus et niveau prix, c'est exactement le même prix hein. il n'y a pas une qui est plus chère que l'autre si hein. ne pas 100 ou 200 euros, des conneries comme ça donc voilà, c'est mon point de vue je vous me direz ce que vous en pensez, à toute façon, ça, je vous de toute tout ça que je vous remercie pour votre fidélité, on est déjà 18... 1873 je crois à vous. Bon, ça vous manque tellement que je ne suis plus à corps. Et euh, voilà, c'est grâce à vous. J'ai changé l'intro et la fin de vidéo parce que le, le, chaque année je change le tout pour faire une nouvelle année. On arrive bientôt en 2023 dans les... la chaîne ff neuf. Voilà, sinon je vous remercie. N'oubliez pas, pas de vous abonner, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et voilà, allez, ciao ciao. Et je vous encore celle-là.